enseigner en comodalité. Partage de bonnes pratiques auprès du personnel enseignant pour intégrer les apports du numérique dans son enseignement. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe plusieurs définitions de la comodalité. Nous vous proposons la définition la plus simple, soit une activité de formation combinant en simultané des modes en présence et à distance. Une activité de formation offerte en présentiel est aussi accessible à distance. Quelques grands principes généraux peuvent guider votre comodalité. Tout d'abord, il faut se placer des deux points de vue, des personnes apprenantes qui seront dans la classe, mais surtout des personnes apprenantes qui seront à distance. Votre cours devrait correspondre davantage aux principes qu'on retrouve en formation à distance que ceux qu'on retrouve en présentiel. Il faut aussi penser aux ressources pédagogiques, c'est-à-dire de penser à remettre des textes à l'avance pour ceux à distance. on doit transmettre des documents, tout le monde doit y avoir accès en même temps. Il faut aussi penser aux outils technologiques des étudiants et étudiantes. Par exemple, est-ce que tout le monde a une caméra? Est-ce que tout le monde a accès à son micro? Est-ce qu'on doit avoir accès à un logiciel particulier pour pouvoir suivre le cours? Est-ce qu'on connaît les fonctions des logiciels? Donc, tout ça doit être pensé à l'avance. C'est important de bien planifier son cours en commodalité. Le dernier point, se familiariser aux outils de présentation. Dans ce cas-là, c'est l'enseignant qui doit se préparer. Il doit tester ses outils, essayer ses activités, préparer à l'avance s'il doit avoir un tableau interactif ou une carte conceptuelle collaborative, donc les liens doivent être prêts. Il y a effectivement plus de préparation pour un cours en commodalité. Ensuite, il faut penser à vos objectifs pédagogiques. Ça devrait vous guider dans le choix de vos outils ou dans le choix de vos activités. L'intention d'abord. Vous devez penser également à la nature pédagogique des activités que vous avez en tête. Est-ce que c'est davantage du travail seul, de l'enseignement magistral, de la résolution de problèmes, de la pédagogie active Donc tout ça va vous permettre de réfléchir à qu'est-ce que vous devez proposer à vos étudiants à distance pour qu'ils puissent avoir la même expérience pédagogique que vos étudiants en classe. Ça demande de la préparation. N'oubliez pas également de penser aux caractéristiques de vos étudiants et étudiantes. Est-ce qu'ils ont reçu une formation préalable à la comodalité Quel est leur niveau d'étude et leur facilité à faire des activités collaboratives en ligne la taille de votre groupe classe, ça peut déterminer le type d'organisation que vous allez faire pour le travail en équipe par exemple, et bien sûr l'expérience avec la commodalité. faut pas se le cacher, la période liée à la COVID a augmenté la compétence numérique de nos apprenants, mais il y a encore du chemin à faire pour arriver à faire des activités pédagogiques enrichissantes. Un autre aspect à considérer, c'est la technologie à laquelle vous avez accès. On peut penser aux écrans, la qualité des micros, la caméra, les écrans interactifs, en fait, on se rend compte que vraiment la disposition dans la salle de classe peut grandement influencer la commodalité. On peut penser aux salles de classe où il y a des écrans devant, derrière, des micros qui capent la salle en entier, l'enseignant. Donc, tout ça quand même peut influencer la façon dont vous allez vous comporter lors de la commodalité. C'est sûr que dans ce cas-là, on n'a pas toujours le contrôle sur l'ensemble de ces aspects. Mais il faut y penser avec notre institution ou des collègues responsables des technologies pour bien organiser notre salle de classe pour que ça fonctionne. On ne veut pas avoir à chercher le micro à la dernière minute. Dans le fond, tout ce que je viens de vous présenter, c'est l'importance d'une bonne planification. En design pédagogique, on va parler de scénarisation, c'est-à-dire d'être capable de planifier chaque aspect de notre leçon ou de notre activité. On retrouve en ligne différents types de gabarits de planification. Je vous invite quand même à bien réfléchir à quest ce que vous devriez faire dans votre activité. Et vous pouvez le mettre vraiment sur plusieurs formes. Mais donc, on peut planifier le avant la séance, pendant la séance, le matériel, les ressources, les activités. Et tout ça, on le fait accompagné d'un conseiller pédagogique qui peut nous aider dans nos choix. C'est ainsi qu'on arrive à avoir quelque chose qui fonctionne bien en commodalité. Pour conclure, la pandémie de la COVID-19 a forcé les gens à s'adapter en offrant de la commodalité. Maintenant, il est temps de bien planifier, de réfléchir à l'accompagnement et à nos activités en commodalité. Cette communication a été faite en collaboration avec Chantal Couture, Caroline Lechasseur, Ella Duval et moi-même Normand Roy.